Alors l'idée du, du livre est d'essayer d'étudier les, les différents paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte lorsqu'est décidée une sanction. Quand on regarde les sanctions qui sont prononcées par les, par les juridictions, elles vont de 0 jour de prison à, à 20 ans de prison. Évidemment, si on se pose juste la question de cette, cette amplitude-là, évidemment le premier paramètre qui rentre en ligne de compte, c'est les faits qui ont été commis par les, par les individus. Euh, puisque 20 ans, on va plutôt avoir des gens qui ont commis des, des meurtres, des, des, des, des assassinats, etc. Et zéro, on va plutôt être sur une petite consommation de stupéfiants ou des atteintes routières euh, mineures. Néanmoins, euh, si on prend l'ensemble des, des décisions, on peut essayer de, de, de les expliquer par tous les paramètres euh, qu'on peut observer qui sont enregistrés dans des bases statistiques euh, telles que le casier judiciaire national. Et c'est ce que j'ai fait, c'est un peu en ouverture de, de, de mon ouvrage. L'idée est de dire on a une variabilité des peines, comment est-ce qu'on peut l'expliquer par différents paramètres assez évidents et enregistrés Les faits, les antécédents de la personne, la procédure, est-ce que c'est une comparaison immédiate, est-ce que la personne a passé du temps en détention provisoire, ou est-ce qu'elle a été jugée, etc. Si on fait ce travail-là, on arrive à expliquer grosso modo 50% de la volatilité des, des, des peines. Et donc ça ça, lève, ça, ça soulève deux questions, en fait, qui sont celles que j'essaye de, de, de travailler dans, dans, dans cet ouvrage. La première, c'est de savoir... Bon, d'où viennent les 50% restants, quels sont les autres paramètres euh, pas directement accessibles simplement en regardant euh, les, les données enregistrées qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc là on a toute une galaxie, on, a, on pense évidemment aux biais, de, aux biais de jugement, que ce soit des biais cognitifs, des biais liés à la, aux caractéristiques des individus, on pense également aux effets du, du contexte, euh, éventuellement des normes sociales, de la pression médiatique, on pense évidemment aux... Caractéristiques des personnes qui jugent que ce sont des magistrats professionnels ou des ou au contraire des, des, des jurés et même au sein des, des 50% dont on, pour lesquels on voit une corrélation assez facile un côté d, un peu déterministe dans nos bases la question se pose de savoir si cette classification qu'on peut voir a posteriori quand on se contente de chercher une corrélation entre entre des, des faits et des et des condamnations enfin des caractéristiques et des condamnations si cette ce lien était prévisible a priori si simplement en regardant le, le, le code pénal par exemple qui liste les infractions qui peuvent être commises ainsi que les peines maximales qui leur sont associées, si ça ça suffisait à prédire avant même de, de, de regarder les, les données euh, si ça permettait de prédire un peu ce qui allait, ce qui allait se passer donc même au sein de cette boîte de, de 50% d'une certaine manière euh, reste à savoir dans quelle mesure les réformes successives ont affecté euh, les peines qui sont prononcées dans quelle mesure les la, la, la construction du, du monde judiciaire avec euh, les forces de sécurité au début la police et la gendarmerie puis un filtre par le par le parquet enfin, les procureurs euh, peut affecter les jugements qui sont ensuite rendus dans quelle mesure ce qui est en, en, en aval de la décision la disponibilité de place de prison les règles concernant l'application des peines peuvent elles aussi, peuvent elles aussi euh, venir affecter les, les décisions qui sont rendues par des cours à un instant donné c'est tous ces facteurs là que j'essaye de, de, de décortiquer les uns, les uns après les autres la façon dont les caractéristiques des individus rentrent en ligne de compte dans le, dans le procès est une question qui est, qui est très régulièrement débattue. C'est une, une question qui touche à la façon dont nos sociétés réfléchissent à l'heure actuelle, aux différents biais liés à l'origine des individus, liés à, à, au, au genre des individus, à leur origine sociale, etc. etc. La première chose qu'on peut faire pour essayer de creuser ces questions, c'est une chose relativement simple qui consiste en, en général à regarder quelle est la différence des sanctions, par exemple entre les hommes et les femmes, à infraction, âge, lieu, mois de l'année, etc., etc., constante. Bon, si on fait ça, on observe effectivement que les femmes sont très nettement moins sévèrement condamnées que les hommes, que les personnes d'origine étrangère sont très nettement plus sévèrement condamnées que les, les Français nés en France, que les Français nés hors de France sont un petit peu plus sévèrement condamnés que les Français nés en France. Néanmoins, faire cet exercice-là est intéressant pour ce qu'il qu fait sentir, mais il n'est pas convaincant d'un point de vue euh, de, de la causalité. En effet... Les femmes et les hommes peuvent être, qui comparaissent dans les juridictions peuvent être différentes selon plein de dimensions qu'on n'observe pas dans les bases de données. Par exemple, il est possible que les femmes aient plus souvent une vie familiale ou une insertion professionnelle plus importante et que ce soit ces raisons-là et non leur genre qui ait été pris en compte par le magistrat. On peut faire le même type de raisonnement avec l'origine ethnique. donc Face à ce type de situation qui est très commune quand les économistes s'intéressent au, au, au biais de ce genre, on a deux possibilités. La première, c'est ce qu'on fait beaucoup en économie du travail d'envoyer des CV euh, parfaitement identiques, fictifs, dans lesquels on va changer le, le nom des, des individus pour regarder quelle est l'influence du genre ou de l'origine euh, ethnique. On peut pas faire ça dans le, dans, dans le domaine de la justice pour des raisons évidentes. On juge des individus. Il faudrait imaginer des acteurs. Ce serait très compliqué, et probablement parfaitement illégal. Du coup, pour essayer d'avancer quand même sur cette question, la façon dont, dont on procède généralement, c'est celle d'essayer de, de, de croiser les caractéristiques de l'individu qui est jugé avec celles de l'individu qui juge. Et donc regarder quel est l'écart des peines entre les hommes et les femmes, selon que le juge est lui-même un homme ou une femme L'hypothèse sous-jacente qu'on fait à ce moment-là, c'est de dire, s'il y a un biais lié au genre, celui-ci est probablement plus faible quand le juge est lui-même est issu de la minorité. Et donc, c'est ce qu'on a pu faire pour les questions de genre. On constate effectivement que les peines pour les hommes sont rigoureusement identiques que le juge soit un homme ou une femme, mais que les peines pour les femmes deviennent plus sévères quand la cour... est plus, représente plus contient plus de, de, de femmes ça a été observé en france c'est ce que moi j'ai fait mais c'est ce que plein de mes collègues ont fait aux états unis en angleterre et dans d'autres dans d'autres pays on pourrait théoriquement faire la même chose pour les questions des origines ethniques en france on ne le peut pas en raison de, de, de restrictions sur la, la possibilité d'enregistrer euh, d'enregistrer les, les, les caractéristiques ethniques aux états unis où ça a été fait et, et dans, dans quelques autres pays on constate également que dès lors que une partie du jury ou le magistrat professionnel est issu d'une minorité euh, Enfin, en l'occurrence et, et et noir on constate que les taux de condamnation pour les noirs diminuent euh, drastiquement euh, et que ceux des blancs restent reste constant c'est comme ça qu'on essaye d'approcher euh, cette question des, des, des biais qu'on arrive à les mettre en évidence pour autant on les quantifie pas très très bien avec ça puisque même les magistrats qui sont des femmes ou les magistrats qui sont des noirs ou les magistrats qui sont issus minorité ethnique peuvent eux-mêmes euh, avoir euh, des biais euh, euh, des, des, des biais de genre ou des biais raciaux de la majorité même s'ils sont issus de la minorité en fait la, la méthodologie de est, cet ouvrage est, est basée sur euh, une, par une source principale euh, en l'occurrence ce sont des données administratives recueillies en général par les par les ministères de la justice en france qui est la base principale que j'ai utilisé dans, dans cet ouvrage c'est le casier judiciaire national constitué en base de données c'est comme un énorme tableur excel et chaque ligne indique un procès et donne les caractéristiques des faits qui ont été poursuivis, des peines qui ont été prononcées, ainsi qu'un certain nombre de caractéristiques sociodémographiques, principalement le genre, l'âge et la nationalité. Avec cette on retrouve les mêmes types de, de, de données dans d'autres dans d'autres pays que j'ai pu utiliser notamment notamment aux états unis où elles sont très facilement accessibles avec ce type de données là euh, la méthodologie est un petit peu toujours la même c'est ce qu'on appelle des expériences naturelles C'est ce qui a fait euh, l'objet du, du prix nobel d'économie cette année cette année attribué à, à david card et à, et à quelques et à quelques autres l'idée d'une expérience naturelle c'est d'essayer de se rapprocher au maximum d'une expérience euh, randomisée. l'expérience randomisée, tout le monde connaît c'est une situation dans laquelle on prend un ensemble de gens on par, on les sépare par tirage au sort et on applique un trait à un groupe et pas à un autre. On peut faire ça en sciences sociales, mettre des professeurs dans certaines classes et pas dans d'autres, etc. Dans le domaine de la justice, c'est extrêmement compliqué pour des raisons pour des raisons éthiques, et donc on essaye de trouver ce qu'on appelle des expériences naturelles, c'est-à-dire des situations qui y ressemblent énormément, mais dans lequel le chercheur lui-même n'a rien fait. Donc c'est des cas où on a une réforme, par exemple, qui vient affecter un ensemble de la population pénale sans affecter un autre ensemble. Et donc là, on peut suivre l'évolution de ces deux groupes avant la réforme, voir qu'ils sont éventuellement différents et voir si après la réforme, celui qui a été affecté se met à se comporter de manière assez différente. Et donc, on a une rupture dans la, dans la série pour ce groupe-là. Et pas pour l'autre l'autre étant le, le groupe contrôlé et, et on peut faire exactement la même chose avec des magistrats qui sont plus ou moins sévères des dossiers qui arrivent de manière aléatoire l'un ou l'autre des magistrats et on va comparer ceux qui par malchance ou par hasard en tout cas sont tombés sur un magistrat à ceux qui par euh, par hasard sont tombés sur un autre type de magistrat. c'est ce type de d'outillage statistique enfin ce type de, de bas intellectuel, de méthodologie qu'on cherche à reproduire, enfin que je cherche à utiliser pour chacune des questions que, que j'ai présentées. Donc quand on cherche à, à regarder l'effet de l'ouverture des prisons, on va regarder un département dans lequel une prison a ouvert en 2011, et on va comparer l'évolution des peines dans ce département avant et après 2011 par rapport à un autre département dans lequel aucune prison n'a ouvert. Par exemple, on retombe bien sur cette idée d'avoir un groupe non affecté, qu'on suit dans le temps, et un groupe affecté à un instant donné, et pour lequel on peut observer une rupture de série. La question du, con, du contexte euh, médiatique euh, et de l'effet que cela peut avoir sur les, sur les juridictions sur peines ils sont prononcés euh, est une question qui revient de manière assez, assez récurrente. L'exemple le plus emblématique de la prise de conscience de ce phénomène-là euh, a eu lieu il y a, il, y a, il y a déjà quelques années à l'occasion du procès de Christian Ranucci, euh, qui était une personne accusée de, de, de, de, de meurtre sur, sur un enfant et qui s'est tenu juste après l'arrestation de Patrick Henry, qui était lui aussi euh, un, un, un homme qui avait tué un, un enfant. Dans ce contexte-là, l'avocat de christian ranucci conscient du fait que le contexte lui est extrêmement défavorable a commencé sa plaidoirie de manière assez célèbre en évoquant l'opinion publique qui frappe à la porte etc etc bon ça n'a pas suffi puisque christian ranucci la, la deuxième enfin l'avant dernière personne à avoir été guillotinée en france néanmoins ça ne fait qu'une anecdote euh, la question de savoir si ce mécanisme là est réellement à l'œuvre de manière de manière lourde euh, continuer à se, à se poser donc ce qu'on a fait pour essayer de répondre à cette question a été de récolter les données de, de l'ina euh, qui Enregistre enfin, qui décrit par une liste de mots l'ensemble des, euh, des reportages du, des journaux télévisés, enfin bien au-delà, mais nous ce qu'on a utilisé c'est les journaux télévisés de TF1 et de France 2 parce qu'ils rassemblent un, un très grand nombre de, de français, surtout à l'époque où on s'y intéressait de 2004 à 2010, et regarder euh, et comparer en fait les procès qui se tenaient, les procès d'assises, les procès avec des jurés pour crimes graves qui se tenaient le lendemain de faits divers criminels euh, présentés à la télé, le lendemain de matchs de foot ou de nouvelles économiques, ou le lendemain de reportages sur des erreurs judiciaires, principalement l'affaire Outreau, au cours de laquelle un grand nombre de personnes ont été emprisonnées à tort. Et ce qu'on observe effectivement à ce moment-là, c'est que les peines sont effectivement plus sévères euh, le lendemain des, euh, de, de la diffusion de faits divers, de, de reportages sur des faits divers criminels. Il est important ici de, de rappeler que les faits divers criminels médiatisés et les procès n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Ce, ce sont deux événements euh, complètement indépendants, l'un euh, venant dans l'actualité médiatique parce qu'il a été commis, mais sans, sans aucun lien avec ce qui va être jugé, et qu'effectivement les peines étaient moins sévères le lendemain de... de, de d'annonces ou de reportages sur les erreurs judiciaires diffusées au jour de télévision. Il y a une première question qui est une question pour le coup normative, qui est la question de savoir dans quelle mesure les juges doivent prendre en compte un certain nombre d'évolutions sociétales. Euh, indépendamment de, de ce que peut faire le législateur et dans quelle mesure ils doivent s'adapter aux préférences d'une population euh, locale c'est une question normativement compliquée. on peut on peut toujours dire qu'il est important que les peines soient comprises localement euh, et à l'inverse on peut arraquer du fait que les, les ju jugements doivent être rendus de manière euh, égale à quelques points de, de, de, de la france euh, que ce soit néanmoins au delà de cette question euh, normative se pose une question empirique de savoir si c'est le cas il euh, y a une question qui nous a qui nous a occupé alors Là, on peut, euh, on peut mettre en œuvre plusieurs méthodologies pour faire ça. La première chose, c'est qu'on peut essayer de, de regarder quel est l'effet d'être condamné dans tel ou tel département français à infraction égale, à, à genre égal, à âge égal, etc., etc. On peut aboutir à une carte, comme ça, identifiant les départements les plus sévères et les moins sévères, et essayer de voir dans quelle mesure cette répartition de la sévérité euh, est corrélée avec un certain nombre de caractéristiques qu'on connaît des départements, le fait qu'ils soient... Que, que le vote soit plutôt à droite ou plutôt à gauche, le fait que le taux de chômage soit plus ou moins élevé, etc., etc. Et, et si on fait ça, on aboutit effectivement au fait que les départements les plus conservateurs ont des peines plutôt plus sévères. Néanmoins, c'est pas totalement convaincant parce qu'on peut toujours arguer du fait que peut-être que cette différence n'a pas lié, n'a pas trait aux, aux caractéristiques des, des, des, de la population, mais simplement au fait que les personnes qui sont présentées à la cour sont différentes selon des dimensions que je n'observe pas en tant que statisticien dans les bases de données. Donc pour essayer d'aller plus loin euh, sur cette, sur cette question-là, on s'est intéressé avec des co-auteurs à, à, à un contexte un peu particulier aux États-Unis, on a des juges qui bougent très fréquemment euh, de juridiction selon un calendrier précis et fixé à l'avance, et pour lesquels on peut observer les premières décisions prises dans une juridiction, et dans quelle mesure ces premières décisions euh, sont différentes de celles prises par des gens qui connaissent bien la juridiction. Et effectivement, ce qu'on qu voit quand on fait ça, c'est qu'on constate que les décisions qui sont prises par les magistrats, au moment où ils viennent d'arriver à un endroit, ont tendance à être assez nettement différentes de celles des, des anciens et qu'au fur et à mesure, au fil du temps, elles tendent à converger. Donc, certains magistrats arrivent à, à émettre des peines beaucoup plus sévères et tendent à diminuer la, la sévérité de leurs peines, et d'autres arrivent à émettre des peines moins sévères et tendent à les augmenter. Ça, ça ne peut pas être lié à des caractéristiques de, de, des, des justiciables puisque les caractéristiques sont observées par le magistrat. Donc ça veut dire nécessairement, en creux, qu'ils captent quelque chose de leur environnement qu'ils ne connaissent pas au début et qu'ils ont à apprendre euh, au, au, au fil du temps. Néanmoins, le, le mécanisme théorique, normal, dans, en démocratie, de... de d'incorporation des préférences de la population dans, les, dans la sphère pénale, c'est celui du Parlement. Le Parlement est censé prendre en compte un certain nombre d'évolutions sociétales et faire évoluer le, le, le droit à cette, à cette mesure. Néanmoins, ce qu'on observe au cours des, des dernières années, c'est qu'il y a eu un très grand nombre de modifications du, du, du code pénal pour créer des nouvelles infractions souvent pas des comportements nouveaux punis mais simplement diviser ou sous diviser des catégories de préexistantes et énormément d'augmentation des, des peines maximales encourues par les par les justiciables si on étudie un peu précisément ces, ces changements législatifs on constate que la totalité l'écrasante majorité n'a eu absolument aucun impact pourquoi est-ce qu'il n'a eu aucun impact la première c'est que les délits qui ont été créés étaient parfaitement inutiles et ne sont jamais utilisés par les juridictions la deuxième c'est que les encours, enfin les augmentations des peines maximales euh, décider affecter des délits qui n'étaient jamais utilisés donc ne pouvaient pas avoir d'effet mais la deuxième plus fondamentale est que le code pénal en france ne définit qu'un maximum et que ce maximum est très très très loin de ce qui est effectivement prononcé par les juridictions si on s'intéresse en france aux, aux, aux peines prononcées qu'on regarde euh, quelle proportion de la peine maximale elle représente pour les correctionnels donc pour les délits c'est pas le cas pour les crimes mais pour les délits on constate que la peine représente à peu près 8% de la peine maximale qui était proposée qui était possible et que la part ferme représente 4% donc là dessus évidemment il y a un hiatus un hiatus qui nourrit le, le, le, le sentiment capté par sondage de manière régulière de, de laxisme de, de des, des magistrats en france Néanmoins, une autre façon d'envisager cette, cette, ce hiatus, cet écart entre les deux, est de constater que les encourus les peines maximales proposées par le Code pénal, sont extrêmement élevées. On peut faire l'exercice de se dire si toutes les personnes qui passaient en jugement prenez ne serait-ce que la moitié du maximum qui est proposé par le code pénal on aurait en france un taux d'incarcération dix fois plus élevé que ce qu'il est à l'heure actuelle on aurait un taux d'incarcération qui serait plus élevé que celui des états unis qui sont sans conteste euh, la nation qui incarcère le plus euh, au monde en tout cas en, en occident euh, chine et Uyghurs, est une question un peu plus compliquée, mais mais néanmoins euh, ça voudrait dire dépenser un budget absolument considérable supérieur à celui de la défense proche de celui de l'éducation nationale etc. donc le problème est probablement plus du côté d'encouru ou de peine maximale proposée par le code pénal euh, extrêmement élevé en comparaison des, des, des faits commis euh, que celui euh, de, de, de la faible euh, du faible prononcé néanmoins ça pose un problème démocratique assez important puisque ça fait que le parlement légifère à tout va dans le vide d'une certaine manière que l'écart est considérable renvoyant une impression de euh, de faiblesse ou de, ou de laxisme à la population en général, et renvoyant une image de, de laxisme aux au, au justiciables eux-mêmes, puisqu'on a un certain nombre d'expériences où on trouve que plus l'encouru, plus le risque est annoncé en début de procès est élevé, euh, plus les gens ont tendance à récidiver. On a des cas où on diminue la peine maximale sans changer les peines prononcées, et on constate que les gens tendent à récidiver moins. Ils ont une, pris une proportion plus grande de ce qu'ils qui pouvaient prendre et ils le voient comme un signe de, de, de, de dissuasion, en tout cas comme un signe de sévérité et on les voit moins, moins récidivés. Donc c'est vraiment négatif à peu près à tous les, à, à tous les niveaux comme, comme équilibre social.